Brest vu pas. Brest vu pas. Brest vu Moi je fais obligatoirement le parallèle avec Lorient parce que c'est une ville qui est bon, ouvrière, euh, ouvrière, des gens qui ne se prennent pas la tête et à un niveau, euh, un niveau je sais pas, de, de, c'est vivant, c'est euh, front du collier, je sais pas, c'est. Ouais, ville ouvrière, euh, contrairement aux villes, euh, ouais, je sais pas, par chez, par chez moi il y aurait plutôt Vannes. Euh, je fais la même différence entre Vannes et Lorient qu'entre Quimper et, et, et Brest. Ça me fait beaucoup penser à Lorient. Hein. Dans le sens où euh, je trouve que euh, c'est des villes qui ont certainement les des mêmes historiques, bon, euh, récents, à savoir euh, déjà la deuxième guerre mondiale, euh, le fait que, que ce soit des villes qui ont été détruites euh, à 80-90% et reconstruites à la hâte et euh, qu'il y a un climat ici, bah, le, le, le port aussi, hein, qui a, qu a une importance. Et euh, bah, que ça soit, je ressens ici une ville assez, assez ouvrière comme, comme Lorient. Et j'ai l'impression qu'il y a le, le même dipôle que, entre Quimper entre et Brest que entre Lorient et Vannes, à savoir Quimper uh, et Vannes des villes bourgeoises et, des, et Lorient et, et Brest des villes plus, plus ouvrières. Du coup, ça peut, ça peut prendre plein de touches sympas. J'aime bien. Déjà, il y a un port, il y a toute l'activité qui va avec. Ouais. Non, non, c'est une ville où je me sens vraiment bien. Je dis, moi, je suis. Pour moi, ma ville, c'est plutôt Lorient. Et euh celle où je zone le plus, et puis là c'est vraiment, ouais. ici pour moi c'est un peu pareil, j'ai des bars où je retrouve des potes, des, même si j'y viens à n'importe quel moment, je trouverai toujours quelqu'un, donc ouais. ouais. qu'il y a un climat ici au niveau des gens qui est très chaleureux et qui, euh, qui est en opposition avec le, le lieu enfin le, le décor dans lequel les gens vivent quoi et c'est vrai que c'est ça qui, qui fait que brest est très, très attachant quoi j'ai un, un putain d'attachement à, à ce bled chaque fois que à chaque fois qu'on arrive ici tu vois, euh, moi je suis je tout content qu'on qu arrive on se gare, place guérin hein, on arrive je rentre euh, dans le bistrot, euh, je sais pas, je suis content. Resto chez Schulz, pareil chez Marie-Françoise. Là, bon, pareil, il y, y a tellement de, tellement une bonne bouffe euh, avec des apéros prolongés, des, des, des bouffes prolong, prolongées. Quoi, des... Et tu rencontres des gens euh, vraiment atypiques. C'est ouais, j'aime bien. Brest, euh, ça m'évoque plus en fait l'arsenal, euh, la prison de Pontagneau, c'est ça Car Pont Voilà, Parce que c'est là où habitaient mes grands-parents euh, quand j'étais petit. Quoi. Donc voilà, c'est plus ce quartier-là que, que je connais de, de Brest. Quand je suis arrivé à Brest, j'avais enregistré la première cassette. Donc... Quand je cherchais un studio, j'ai appris euh, sur l'annuaire, sur le Minitel à l'époque, euh, studio d'enregistrement, Bretagne, euh, A, ah, Amadeus, euh, il y avait le studio Amadeus qui était juste à côté. Et c'est comme ça que j'ai connu le coin. Et donc j'ai connu le coin avec euh, des. des j'ai eu de, de bons parrains sur Brest. J'ai de bons parrains. Déjà joué au premier Jeudi du Port, dans la rue, avec l'orgue des Barbaries. Deuxième, c'était dans un autre bistrot. Troisième, on avait fait une petite scène. Et puis quatrième, on avait, on avait fait, bon, là, c'était avec les Clams, la, la grande scène. Et là, c'était Royal, quoi, la, la grande scène de, de Brest. C'est un de mes meilleurs souvenirs scéniques, quoi, parce qu'il y avait vraiment... Enfin, C'est le moment où les Clams se donnaient, donnaient bien aussi. Donc... Euh, Ouais, j'ai que des bons souvenirs même des euh, premières fois en croûte des Quand il est venu, c'était l'orgue euh, de Barbarie, je crois. Et donc là, là je ne sais même pas, je sais pas, je sais pas ce qu'il fait. Donc euh, à découvrir. La dernière fois en croûte, on a joué. Quand